Amis euh, amis sportifs, euh, bienvenue pour les francophones, welcome pour les anglophones. Euh, on est pour une émission des sports avec un manager qui vient très très loin de la région parisienne. Euh, il s'appelle M. Hardy Lousolo, donc euh, voilà, c'est un Congolais. Euh, il a des souches congolaises. Et voilà, il a réellement fait plaisir de venir dans notre chaîne Concile pour vous parler de, de son parcours déjà. Avec, ensemble avec lui, nous aurons toutes, je dirais, toutes les, les explicitations de bout en bout. Enfin, qu'il vous donne déjà son panoplie de parcours parce que c'est vraiment un métier. C'est quelqu'un qui est dans ce métier assez longtemps. Il a, il a des capacités qu'il faut pour... Vous donner toutes les informations qu'il faut pour le management. Comme vous savez, que c'est vraiment un travail assez titan et ça demande beaucoup plus d'énergie. Voilà pourquoi on a besoin avec lui. On, on a réellement, euh, euh, ensemble avec lui, on aura euh, sa vision avec lui-même. C'est réellement euh, déjà un chrétien de, de, de, de, de très bonnes minutes ensemble avec lui, à qui je dis directement salut et puis pourquoi pas dire bonjour, bien bonsoir dans les airs qui vous êtes en train de nous suivre. Bonjour, messieurs Ardilouzo. Bonjour, Eflec. Comment vous allez très bien, très bien, très bien. Un très grand plaisir encore de vous revoir. C'est partagé, c'est partagé depuis la dernière fois, euh, quelques jours. Mais euh, un grand plaisir, un grand plaisir. Alors, un grand plaisir d'être encore euh, ensemble avec vous dans une émission. Euh, ici, en République démocratique du Congo, parce que allez à Kishasa, les pays de Lumumba, les pays... Euh euh, de l'actuel président Félix Atoua disait dit donc euh, voilà il est messieurs hardi euh, je pense que tu a beaucoup plus euh, bilingue parce que euh, euh, c'est une émission de sport mais là il, il, il a réellement besoin de sa vie sur l'information et c'est une réponse sur sportif et pourquoi pas surtout les les, les, les, les footballeurs donc euh, voilà alors parle un peu de votre de votre parcours donc euh, déjà vous, tu étais un ancien joueur euh, votre Kixis parce que les téléspectateurs, les téléspectateurs on aura réellement besoin de, de, de, de votre parcours. Alors, mon parcours, si je peux le, le, le décrire de manière un peu courte, c'est que moi, j'ai commencé à jouer au football à l'âge de 9 ans, dans des petits clubs de, de, de quartier, mmh. dans la région parisienne. Et en fait, on était, moi et mon grand frère, dans le même club, et chaque week-end, en fait, on se livrait un peu des compétitions. Là, on a lequel d'entre nous, dans son équipe respective, marquait le plus de buts dans les matchs. Et très rapidement, au bout de la première saison, on a été déjà détecté par le club un peu plus important dans notre, dans notre commune. Et tout de suite, on est arrivé à, à jouer à un niveau assez important. Euh, dans, dans, dans notre région parisienne. Et mon grand frère, lui, avait eu la chance très rapidement de partir en centre de formation, donc déjà lui dans l'académie, en école de foot. Et moi, j'étais d'abord resté. Bon, j'ai eu cette chance un peu plus tard, aux alentours de 18 ans, de changer de pays pour arriver en Belgique et jouer dans le club de La Louvière, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'était un club assez mythique parce qu'il avait participé à l'UFA quelques années avant. Et donc moi, j'ai commencé, on va dire, ma, ma, ma courte carrière au niveau du club de La Louvière, là où je suis arrivé, à l'âge de 18 ans exactement. Et après deux saisons, j'ai fait le choix de revenir en région parisienne, donc en France, là où j'ai débuté euh, ma carrière d'entraîneur, de, donc à encadrer d'abord des jeunes joueurs. J'ai commencé avec euh, des, des, des jeunes joueurs de 11 ans, 12 ans. J'ai été d'abord entraîneur, puis j'ai été euh, responsable de catégorie. Donc j'avais en, resp en responsabilité euh, quatre équipes euh, dans une catégorie d'âge, c'était les 13 ans. Et ensuite, j'ai été euh, responsable euh, technique du club, et là, c'était le début un peu de la grande aventure dans ce milieu-là du football professionnel. En fait, M. Hardy vient de nous dire que vous étiez un joueur, en fait, bien entendu, mais bon, euh, déjà votre parcours, vous êtes encore trop jeune. Pourquoi vous n'avez avez pas eu réellement le temps à avoir un très long parcours en, en football en étant joueur c'est-à-dire que quand on joue au football comme ça, on doit aussi gérer le paramètre familial. Moi, j'étais issu d'une famille déjà de, de footballeurs, mais euh, ma mère n'avait jamais réellement voulu que je joue au football. Elle préférait pour moi les études. Et euh, avec cette pression-là, je jouais toujours avec cette pression-là, avec l'œil un peu euh, pointilleux de la maman qui préférait les études. Euh, à un moment donné, j'ai quand même cédé à cette pression-là et je suis retourné plus du côté euh, études poursuivre mon cursus universitaire. Et en parallèle, j'occupais les fonctions d'encadrement et au fur et à mesure, je montais les différentes marches. Voilà, c'est vraiment un parcours assez important, en fait. Alors, il y a un manager. Manager, chers téléspectateurs, c'est un manager des joueurs. Manager vraiment joueur. Il y a un agent. Donc, vous avez joué, vous avez bien bien on a contre mon côté. Hier, vous de vous. Joué, vous Alors, M. Hardy, votre vision réellement, votre vision de la carrière que vous avez fait d'un joueur professionnel, une vision professionnelle que vous avez euh, de la carrière d'un joueur, comment faites-vous cela? Bon, déjà, je vais commencer par expliquer comment je suis arrivé à... à, à occuper cette euh, fonction-là de manager, comment ça m'est venu Lorsque j'étais responsable technique, euh, j'étais dans un club qui formait des joueurs d'élite, c'est-à-dire euh, les meilleurs joueurs en France. Il y en avait beaucoup qui passaient dans mon club et certains que j'ai même entraînés. Je me suis retrouvé dans certaines situations où les joueurs euh, avaient des propositions des clubs et eux-mêmes ne savaient pas comment ils allaient s'entourer, comment ils allaient euh, discuter avec ces clubs-là. Et du coup, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions là et au fur et à mesure j'ai aidé un joueur deux joueurs et le mon nom a circulé auprès de différents joueurs auprès de différents clubs de tel point que je suis devenu une référence euh, dans ma région et c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler avec les joueurs pour construire leur carrière, les aider à finaliser les contrats, euh, les aider à, à changer de club quand ça n'allait pas aussi. Moi, ma vision par rapport au management, elle est, euh, elle est très simple. Euh, la, la carrière d'un joueur, elle est découpée, on va dire, en, en trois étapes. La formation, sa carrière en elle-même et ensuite euh, ce qu'on appelle la, la post-carrière, c'est-à-dire qu'est-ce que le joueur il va faire après sa carrière, parce que la vie continue après une carrière de, de footballeur. Alors, euh, le plus important, on va dire, c'est toujours le début, parce que si on ne débute pas, ben on ne fait pas de carrière. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir détecter d'abord le talent du joueur, un potentiel, technique, tactique, mental. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, c'est comme une sorte de, de marketing, de branding autour du joueur, pouvoir le, le, le vendre au mieux au club. Quand je parle de vendre, ce n'est pas que le joueur, c'est une valeur marchande, mais c'est que pouvoir euh, euh, susciter l'intérêt autour du joueur, que les clubs soient intéressés. Donc on a différentes techniques, nous, en tant que manager, pour entrer en contact avec les clubs, pour présenter nos joueurs. Et euh, ce qui est un peu compliqué, technique, euh, dans ce, ce rôle-là d'agent, c'est qu'il faut avoir euh, un très bon relationnel avec les clubs, il faut avoir les bons interlocuteurs euh foyé baba tunini au qui au bango euh, euh batunini va euh, au réaliser euh, copwana c'est c'est c'est toujours euh, euh, très compliqué de de de de au finaliser ma ba copwana ma kambwana ce ce se dit là cette affaire mais les bons agents arrivent toujours à sabajor na bango quoi assurer bango que Bazalana a na bonne position dans le club club occupé bango bien Bazalapenza, la penza pas penza na kimia dans le club dans lequel ils vont et ensuite la prochaine étape c'est que pendant que jo Azobe est manager il faut déjà obouler la suite pour le joueur. OK, Diogo euh, Narazobeta, maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite Comment tu es encadrer pour franchir l'étape et au final, attequer le club Moussousou pour épaisser le sous ma camoua bien Alors, vous, vous résidez à la région parisienne. Alors, comment vous faites-vous pour les joueurs africains euh, Pour les joueurs africains, moi, résident en région parisienne, ce qui est déjà bien, c'est que moi, je suis entre guillemets dans le temple euh, là où il y a euh, euh, tous les joueurs euh, euh, français. C'est-à-dire que déjà, à, en France, tous les joueurs qu'on retrouve dans les clubs, les différents clubs, même en province, la majorité sont issus de la région parisienne. Donc moi, je me trouve déjà là où il y a les meilleurs joueurs français. Okay Donc pour moi, c'est facile de pouvoir comparer le niveau d'un joueur africain, plus précisément congolais, avec les meilleurs joueurs français parisiens qui sont juste à côté de moi ce qu'il faut comprendre c'est que nous on est euh, congolais on est hors union européenne mm -hmm. le, le parcours d'un joueur pour venir euh, effectuer un test dans un club il n'est pas facile parce qu'on est vraiment dans le cadre ben, d'un voyage hein, comme un voyage classique avec tout ce que ça représente mm -hmm. il faut des prises en charge il faut des invitations il faut euh, pour pouvoir établir le visa euh, et ensuite il faut l'encadrer euh, et il y a toujours un, un certain risque parce que le joueur on le déplace d'un endroit, on l'emmène dans un autre endroit, il faut vraiment que euh, en préalable Moussa a bien sali déjà pour que le joueur ait déjà n'a conscience que place azo kende azo test et peut-être qu'il au changer vinaï. OK Mais euh, on va dire les points sensibles euh, dans le début, e c'est que il faut manager na joueur, na peut-être club place aux joueurs à outils, Tous à vraiment bonne entente pour construire mm -hmm. carrière à joueur. Parce que euh, et belé, et kohana, il faut vraiment tous à la même morale pour à uh, pour joueur à coma vraiment place à l'inga ça la en fait, c'est un peu d'élargir votre pensée concernant les joueurs africains. Parce que comme au Congo, un joueur qui réside ici au Congo, il joue ici au Congo, il a un très bon talent, il aux union européenne, nous sommes dans l'union africaine. Alors comment vous faites-vous euh, déjà, pour bah, sur bah, comment vous faites-vous cela La première étape, ça va être l'observation du joueur sur le terrain. Il faut que moi, le manager, je sois sûr. Sur du joueur, sur du produit que j'ai entre les mains. Cette étape-là, elle n'a pas de durée, elle n'a pas de temps. Je prendrai le temps nécessaire pour être sûr que le joueur il correspond à ce que moi je recherche. Il y a des joueurs qu'on observe que deux mois, trois mois... On les voit jouer 3, 4, 5 fois. Mais on est tout de suite sûr parce que le joueur, il nous montre certains indices, il, il, il développe certaines qualités dans, ces, dans les matchs qui, qui vont nous séduire, qui vont nous convaincre. Sur ce genre de joueur-là, on va tout de suite mettre le paquet pour tout faire pour que le joueur, on, on lui trouve l'invitation dans le club, là où il va faire le test. On lui trouve les prises en charge. On prenne en charge globalement tout, tout son séjour, tout son voyage. Mm -hmm. okay La deuxième étape, c'est Discuter avec les clubs, ok, je suis convaincu par le joueur, il faut que je présente maintenant mon joueur au club. C'est-à-dire qu'en préalable, euh, en sous-bassement, il faut déjà que Nasa, déjà Nacop, na club. C'est-à-dire uh -huh. que j'ai déjà un endroit où je, je prévois d'emmener le joueur. Uh -huh. Ok, c'est très important. À ce moment-là, moi, je discute avec le club, voilà, moi j'ai un joueur, j'ai peut-être des vidéos, j'ai euh, des informations, de la presse, un endroit où le club, il peut suivre réellement le joueur, uh -huh. Voilà. « Ok, on souhaite euh, voir ton joueur, d'accord Vous souhaitez voir mon joueur, le club peut me faire une invitation. » Cette invitation-là, elle est très importante. Sans cette invitation-là, je ne peux pas obtenir le visa. Et cette invitation-là, ce n'est pas tous les clubs qui vont euh, accepter de la donner. Parce que cette invitation-là implique que le club va prendre en charge le joueur. Ça veut dire que, le... à travers le club, on tourne au mais ce visa-là, il est aussi, euh, il est aussi euh, à notre charge parce que si le joueur, il ne fonctionne pas, il faut qu'il rentre. Et c'est là où souvent on rencontre des problèmes, nous, avec euh, nos joueurs africains. C'est-à-dire qu'à Salitest Moko, et fonctionnait Fazonga fois Zonga. On a des histoires comme, avec des très grands joueurs comme Samuel Eto mm -hmm. qui sont venus deux, deux fois en France, effectuer des tests qui n'ont pas marché et qui sont rentrés chez eux au Cameroun, à Douala, avant de revenir et finalement réussir. Mais nous, souvent, avec nos joueurs à nous, Congolais, le joueur, des fois, il, il, il fuit avant même d'avoir effectué le test. Donc, est, elle est là, la difficulté. Du coup, nous, et, et Zalaka, maintenant, pas si pour tout ce soit un club, pour l'invitation, ça la prise en charge, pour la na, na facilité. Ah, ouais, voilà, baptiste es spécialisé au Boso, au Landabiso, au Boso, quand le manager un en au bas, parce que pour se livre, mais au moins, va jouer belé talent vraiment belé je pense dans le lendemain lendemain dans le le lendemain lendemain je n'entends dire aux Angola que Angola a que belé Roy Kwenza mopots na Angola pourquoi pas vous un milliard de joueurs qu'on a loin manager yé yo au moment de procéder les en bout malgré tout parfois talent musulu bazo perd pour rien parce que vous à et comment des informations détaillées concernant comment jouer à talent des bonnes choses pour la chaîne abiso donc voilà toujours une émission alors un peu du genre joueur sur a déjà en France et équipe à à alors vous souvenir ce qui est important c'est que joueur déjà il faut habiter ceux qui jouent à Pécima ou sur le terrain, maintenant, pour avoir manager dans ma solo avec le club, et, ça, et comme ça, c'est facile. C'est que déjà, tous tous ont avantage par rapport à le club. Moi, et suis manager a solo dans le club pour Abaka le meilleur contrat pour un joueur. Parce que manager, il y a un contrat à joueur. Joueur, a foutu à un manager. T Manager a foutu à ma casse ma contrat à joueur. Ça veut dire, pour imaginer, Ceux qui manager a 4 contrats par exemple, il faut ma ça 100, il faut ma paix ça joueur 100, manager peut-être a 10 ou 6. En plus, il y a 100 ou Donc, c'est important qu ait ba que le ba manager basalaka ba, ba contre le ba joueur T. Le manager ba, ba zalaka, ba zalaka. On a pour ba, ba aider le joueur. Ce qui est comique joueur na manager Babani Koyok Anaté et Zalaka lune des causes au Ekoki Koku fi ça peut être euh Kopmoko et Zalaki Pembe ni Pembe ni ça la man transfert qui allait se réaliser joueur na manager Basoani au moins na transfert et ça a imité. Mm -hmm. Donc ba joueur ba il bac déjà que Kamba Dimi déjà ba ba travailler avec un manager. Il faut ba Zalaka correct pour manager Piatam ou la bien à Bango et puis Kenetina suka. C'est très important. Il arrive que nous n'ayons copé, cimité. Déjà on est au poste de Ce que ça est important ou besoin d'un moyen et que les joueurs club en cimité ou ça l'a fait tout dans un club sous malheureusement que le club on a tenu avec invitation. J'ai actuellement un joueur qui est arrivé sur Paris il y a maintenant pratiquement un an qui était avant chez Oudjana, que vous connaissez bien ici dans ce pays. Il est arrivé. Et ça n'a pas fonctionné là où il est allé en test. Il a eu la chance de rester avec nous dans l'espace Schengen. On cherche des solutions. rôle il y a manager, il a vraiment à encadrer euh, Poulain, joueur, naïf Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, manager, euh, il ne faut pas sous-dolaper joueur parce qu'à Meki et Simite, à Boakissi, non. Donc, photo faut tout vraiment, tout parce que le football est mataka et kitaka. Donc, c'est important que euh, aux il y a un joueur, parce que ici ça peut ne pas marcher Kuna et Simbi. Moi, par exemple, ça fait une année que je suis avec ce joueur-là, Naolemba et Pt. Donc, on va, trouver, on va finir par trouver une solution là. Par exemple, solution Tomona qui intermédiaire mm -hmm. pour euh, euh, à garder rip, c'est que tout julier Club, il y a moins moi c'est mm -hmm. et puis tous évolution n'a pas à garder rythme et puis je suis sûr par rapport à la qualité à joueur que ti ti ti ti a ma place à Lingui. et à la voilà le plus important c'est que joueur a la visibilité joueur à bêta et puis le reste petit à petit ça va ça va arriver ah ouais, vraiment c'est vraiment très très bien euh, que a bien Alors, manager Louzolo, il, il y a une personne comme ça. Il m'a posé déjà ma question en En fait, nous pas déjà plus question Quelqu'un a déjà un contrat mon le club. Mais il joue très bien, il a besoin à résilier le contrat dans le club. Alors, comment faites-vous pour qu'il arrive, pour enfin, que vous deveniez son manager Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur sous contrat avec un club, euh, il n'est pas forcément nécessaire qu'il résilie son contrat avec son club pour qu'il puisse entrer dans une écurie pilotée par un manager comme moi. Euh, on peut aussi se mettre en contact na club wana sololi que voilà nana un joueur nana vous vous êtes propriétaire du joueur vous avez un contrat avec le joueur tout le monde va gagner dans l'affaire club papiio permission que au agir au nom au au nom du joueur au au nom du club le plus important c'est que bas partignoso va se retrouver na jacob donc ça arrive aussi après il euh, y a des joueurs qui signent des contrats avec des clubs et bah monique à la fin on dirait ils aussi malissou souter. Il faut que contrat ezalaka unilatéral ça veut dire que contrat ont engagé deux parties joueur na club le joueur a connu que kata contrat naika aboété on a des exemples ici avec certains clubs qui sont Emmêler dans des, dans des, des histoires avec, euh, avec la CAF, avec la FIFA euh, par rapport à ce type de, de, de rupture de contrat euh, moi ce que je préconise euh, vous savez quand on fait un deal pour un joueur c'est comme quand par exemple on achète ou quelqu'un vend une voiture le vendeur a besoin d'avoir assez d'argent pour être satisfait mm -hmm. et l'acheteur lui il a besoin d'avoir un bon véhicule. Et quand c'est le cas, tout le monde est content. Mm -hmm. Mais si le vendeur, il vend pas son véhicule au bon prix mm -hmm. et que l'acheteur, il a un très bon véhicule, l'acheteur, il est content d'avoir eu son véhicule, mais le vendeur, il est frustré. Ah. Et la prochaine fois quand l'acheteur va revenir, mm -hmm. ça va mal se passer. Yeah, yeah. Donc le but, c'est à chaque fois que ça se passe bien. Tout mm -hmm. équipe joueur, club et ses pelis. Batunio se basse Peli et ça se passe bien. Et puis plus tard, on revient encore faire des affaires au même endroit. On crée vraiment un pont, un canal là où on va venir chercher des joueurs. On va venir chercher et on va vraiment travailler en, en, en toute euh, quiétude. Donc voilà, alors comment Vous avez, euh, vous avez commencé ce travail depuis quelle année On va dire depuis... Euh 2013-2014 la saison 2013-2014 là où j'avais eu la chance de récupérer euh, un joueur à qui j'avais fait un contrat à l'époque au Girondins de Bordeaux Karl mmh. de Souza, un jeune joueur euh, franco-togolais mmh. euh, à l'époque je lui avais fait le contrat parce que c'était un joueur que moi j'entraînais il n'avait pas de manager autour de lui moi je, je maîtrisais déjà un peu la matière et je l'avais aidé et puis je l'ai suivi pendant 3 euh, euh, ans, 4 ans en tant que Grand frère et au final euh, en discutant avec lui j'ai senti que Azaki n'a n'apossa wa nangape na posana na na donc tu euh, tu tout qui collaboration on a on est resté pratiquement euh, quatre années ensemble euh, jusqu'à ce que le joueur il devienne un peu plus infidèle mais ça c'est un autre chapitre moi je préfère euh, euh, toujours parler des, des, des bonnes choses concernant mes, mes joueurs. Ah ouais, en fait, alors euh, avez-vous déjà travaillé dans un club ici au Congo, déjà une collaboration comme vous l'avez fait hier J'ai déjà travaillé euh, avec plusieurs clubs ici au Congo euh, et aussi plusieurs clubs professionnels euh, en France, parce qu'en France euh, déjà avant d'arriver au Congo, j'ai effectué plusieurs fois des missions euh, de, de recrutement pour... Euh, pour euh, deux clubs professionnels qui m'ont envoyé sillonner les terrains pour, pour euh, recruter des joueurs pour eux. Il y avait un club, euh, l'AS Nancy-Lorraine, et j'ai pas mal aidé aussi euh, deux ou trois clubs que je préfère pas citer qui m'ont envoyé euh, sur leur piste pour le recrutement. Et ici au Congo, euh, mon premier club que euh, que avec qui j'ai travaillé, c'était euh, l'Académie de C'est Belle du président Lolo euh, Mosango qui m'avait sollicité via ses, ses collaborateurs présents sur Paris et que j'étais venu rencontrer ici. On avait passé pas mal de temps à, à travailler avec leur directeur technique, M. Mayemba. C'était vraiment une très belle expérience. On est encore en contact et j'ai encore un œil très pointu sur tout le vivier présent sur l'Académie C'est Fort Belle. Avec M. Lolo, c'était dans quel club que vous avez travaillé C'était Bélor. Belor. Belor. Okay, là, c'est De temps en temps, y a des très, très bons joueurs à Belor. Alors, en parlant un peu du genre, toujours dans, dans ces domaines là euh, quelles sont les difficultés que vous êtes en train de rencontrer ici depuis euh, 2013-2014 jusqu'à présent ici en République du Congo Les difficultés, euh, il y en a, on va dire, trois principales que moi je vois. On va dire la première, c'est de trouver... Euh, des bons interlocuteurs. Donc, bah, tout, bat, bat, bat, bat responsable, il y a bah club, bah, dirigeant, bah président au joueur faut au là c'est très important ils n'ont pas si de parce que bangô faut joueur peut-être 50, peut-être 80 000 mais à éviter que ceux qui a vendit au solo réfléchir peut-être il va multiplier par 10 ou par 15 mais fois et eux ils ne voient pas ça ils voient tout de suite à court terme ça c'est la première difficulté la deuxième difficulté ils de ont la qu'à joueur au moins un joueur monsieur soit engagement peut-être n'a 10 managers Yo Yébité à pas au beurre, mm. donc euh, tu arrives dans une discussion. Yozo so un Club, alors que le joueur il a donné le mandat à 10 agents en tant que manager, tu perds la crédibilité. Mm. La, le troisième obstacle c'est que euh, pour pouvoir vendre le joueur, faut aux image photo faut, faut, faut déjà à partir de Awa, déjà euh, championnat et Kama bien. Et c'est difficile d'avoir des images des joueurs, d'avoir des informations fiables sur les joueurs. Les joueurs comme moi, les... Absolument. Leur âge, par où ils sont passés. Les joueurs raccourcissent souvent leur parcours. Ils vont vous dire que je suis passé par euh, euh, seulement deux clubs. Pardon. Alors qu'en réalité, il a navigué peut-être, euh, il a connu six clubs. Alors que maintenant, quand on va faire un transfert à l'international sur un jeune joueur, il y a tout un système avec des indemnités. On appelle ça les indemnités euh, de solidarité euh, pour la formation, qui, qui sont à, à distribuer aux différents clubs là où le joueur il est passé. Et on peut se retrouver au final avec euh, beaucoup, comme on dit, des, beaucoup d'ardoises à régler partout là où le joueur il est passé qu'on n'avait pas connaissance au début. Donc ça c'est vraiment difficile. Les joueurs sont sont pas souvent sincères. En fait, vous parlez où les joueurs ne sont pas sincères aussi. les championnats congolais n'est pas vendu. Le championnat congolais n'est pas vendu. Peut-être aussi. On, on va dire qu'il y a un peu de tout. Mais ce qui est, moi ce qui ressort d'abord c'est qu'il faut d'une part investir pour promouvoir mm -hmm. euh, ce, ce, ces championnats là qu'on puisse regarder les images, qu'on puisse avoir de la fiabilité. Parce que quand on nous emmène un joueur, qu'on nous dit « voilà, il a joué là, il a joué là, il a eu tel rendement mmh. », nous, on veut le voir, on veut pouvoir le palper. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un moyen de voir physiquement le joueur à distance. Si on ne voit pas les matchs, si on n'a pas de canal, on n'a pas de chaîne en ligne, on ne de... on, on sait pas voir les joueurs. Mmh. On a du mal à se faire une idée. Voilà. Parfait, vous avez réellement raison sur ces points-là. Alors, pour qu'on vienne de parler des difficultés, je mets aussi parler des opportunités. Alors, quelles sont réellement les différentes opportunités pour l'avenir en termes de formation et promotion du football congolais Moi, j'ai un rêve, j'espère qu'il pourra devenir réalité, c'est de pouvoir vraiment promouvoir nos jeunes talents dès le plus jeune âge. Moi, euh, j'ai une initiative, j'ai un projet que je suis en train de construire avec euh, différents partenaires. C'est de pouvoir un jour organiser euh, l'un des plus beaux tournois d'Afrique sur le sol congolais, sur les catégories de jeunes, jeunes euh, ici au Congo. C'est-à-dire, on prend une catégorie d'âge peut-être des 15 ans, des 16 ans, des 17 ans, et on, on, on fait un tournoi où on invite des académies africaines à venir chez nous au Congo, affronter les meilleures académies congolaises. Euh, on a des Bellors, on a la Katumbi, Katumbi Foot Academy, on en a plusieurs. Et on organise vraiment un tournoi là où on, on, on peut mettre les meilleurs éléments euh, sur un court moment, au même endroit. Et au lieu de faire venir de manière singulière, un à un, les joueurs en Europe en test, ben on fait le tournoi ici, avec tous les meilleurs joueurs, et ce sont les clubs qui se déplacent à cet endroit, au même endroit, là où nous nous trouvons pour voir les joueurs directement. Et là, ils peuvent faire leur choix et vraiment regarder avec précision euh, euh, la qualité euh, des joueurs. Ah ouais, la qualité des joueurs, donc euh, voilà. En fait, vous commencez à dénicher des joueurs de, de quel âge À partir de... 11 ans, 12 ans, on sait détecter le potentiel d'un joueur. Le potentiel technique, l'intelligence de jeu, la capacité à co-réfléchir. Moi, Noki, mm -hmm. euh, c'est ça surtout qui... Ça, euh, c'est difficile de l'acquérir euh, avec le temps. C'est quelque chose qui est inné, que le joueur réfléchisse bien dans les situations complexes sur le terrain. Mm -hmm. Tout ce qui touche à la technique... Euh, la dimension athlétique, la force, la puissance, l'endurance, la vitesse, c'est des choses qu'on travaille avec le temps. Mais tout ce qui touche à ce qui se passe dans la tête, là, c'est difficile de toucher ça. C'est inné. Et il faut voir comment les joueurs lisent le jeu, comment ils interprètent le jeu. C'est ça qui nous intéresse. Enfin, moi, je veux un peu savoir, en fait, vous, venez, vous dénichez un joueur de l'âge de 11 ans, 12 ans, et en ce moment-là, vous le vendez dans quel club, dans une salle, dans, dans, je sais pas trop, dans une équipe de formation ou bien dans un salle de formation je vais, je vais préciser ma pensée. On veut dénicher le joueur le plus tôt possible pour pouvoir déjà être sûr de son âge, par rapport à son âge détecté pouvoir évaluer son potentiel. Si j'ai un joueur à 11 ans, 12 ans, je vais suivre comment il va grandir. Mmh. Et du coup, je sais à quel âge je l'ai pris, je sais quel potentiel il a, je sais comment je vais l'emmener. Si je récupère le joueur à 17 ans ou à 18 ans, déjà, je ne suis pas sûr de son potentiel. On a souvent le problème avec l'âge du joueur en Afrique, globalement. Mmh. Le fait d'avoir le joueur à 11 ans, 12 ans, pour moi, c'est un gage euh, de, de, de qualité et je vais pouvoir, moi, façonner à Bellor, on voit les joueurs à 12 ans, 13 ans. On les façonne jusqu'à ce qu'ils arrivent à 17, 18 ans. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette académie-là. En fait, depuis déjà 6 ans que vous êtes manager, j'aimerais dire aux téléspectateurs, là, en fait, quel est au moins votre joueur phare que vous avez déjà vendu Je sais que ça, c'est une question assez complexe, mais bon, aïe, aïe, aïe, aïe, j'aimerais au moins. Enfin, les téléspectateurs, au moins, aimerions savoir. Moi, au moins, je sais, mais eux aussi également. J'ai un joueur phare aujourd'hui, déjà j'en ai un là au moment où on se parle, on est en train de dealer donc ça va se clôturer, en plus c'est un jeune Congolais même s'il est de la diaspora. Euh, qui joue au club de l'AS Nancy-Lorraine, on est en train de clôturer. Dès que ça sera officiel, je vais le communiquer. Mais euh, vous savez, ces histoires de deals-là, c'est très complexe. On n'apparaît on pas physiquement dans certains deals, mais on y est en coulisses. Et des fois, on n'a pas, la, on a pas la, le droit de communiquer certaines informations. Mais ceux qui, euh, qui me connaissent déjà et qui voient déjà mon visage autour des terrains, euh, savent au combien euh, je suis présent, je suis omniprésent dans certaines euh, situations. Alors, un peu, revenons un peu juste pour euh, le football congolais, l'évolution, les opportunités en fait. Comment voyez-vous le football congolais depuis 1968 euh, jusqu'à maintenant On a eu des grandes gloires mm -hmm. tout au début euh, de la date que vous venez de mentionner. Euh... S'il vous plaît, enfin, permettez-moi de signaler que vous êtes euh, le, le, le, le neveu de Mané, un, un, un ancien joueur de notre équipe nationale. Vraiment, il a joué la Coupe du Monde, il a joué, il était deux fois champion d'Afrique, c'est son oncle. Donc voilà, comment voyez-vous Vous avez vraiment vécu à un milieu sportif. Donc oui. euh, voilà, comment voyez-vous le football Comme, Depuis 1960 jusqu'en maintenant, nous sommes en 2020, c'est déjà presque 50 ans si je m'abuse. On était euh, les rois d'Afrique, on était très très haut. Avec euh, pas beaucoup de nations qui étaient à notre niveau, on a eu une chute libre, très longue, vraiment un trou d'air. On a restructuré ensuite, il y a beaucoup de perspectives. On doit faire le mix avec euh, les joueurs de la diaspora et les joueurs ici locaux, on est tous des Congolais. Quand on défend le maillot des léopards, on, on doit mouiller le maillot. Moi j'essaye... Euh, Souvent, d'insister de, de, de, avec euh, mes jeunes frères, euh, Kebano, euh, euh, Degael Kakuta. Euh, voilà, quand on vient pour la nation, c'est un peuple, c'est 80 à 100 millions de Congolais. Il y a des perspectives. Il faut qu'on continue à structurer euh, euh, notre, notre football. Il faut qu'on continue à structurer notre football. Alors, comment voyez-vous l'équipe nationale Est-ce qu'en 2022, les Léopards euh, peuvent jouer la Coupe du Monde Moi, j'ai envie de leur donner du crédit. Mm -hmm. On a des très belles générations. On a eu un rafraîchissement de notre staff technique qui va bénéficier du travail qui a été fait en préalable et qui va pouvoir poursuivre ce travail-là. Et je sens la volonté de la part de, de la FECOFA et euh, aussi des instances qui sont euh, euh, liées à l'État d'appuyer cette démarche et de nous donner les moyens. J'ai envie de croire euh, en, en, au bon développement et au boom du football congolais qui va permettre encore plus d'exporter tous nos jeunes talents. Vous en étant manager, résident en France, mm -hmm. quelles sont les pistes Pouvez-vous donner à l'équipe nationale congolaise, la FECOFA, de, de bien faire un mal travail euh, Je suis conscient qu'actuellement, on a des personnes qui occupent des rôles euh, X ou Y, on a des ambassadeurs, on a plein de choses mais euh, on manque encore de personnes qui maîtrisent le terrain et qui sont capables d'aller nous, nous, nous chasser nous dénicher des les, les, les, les talents binationaux qui certains veulent jouer avec euh, les léopards mais qui ne bénéficient pas de la bonne information et qui sont encore dans une période de doute euh, j'ai cette initiative là euh, une personne comme moi peut tout à fait, je peux tout à fait euh, faire ce travail là préalable de pouvoir euh, soit recenser euh, pouvoir euh, déjà observer les jeunes talents binationaux qui pourraient venir renforcer la sélection et on pourrait faire la même chose euh, vice-versa ici sur le sol congolais, il faut vraiment qu'on ait un œil beaucoup plus tôt avec les, les jeunes joueurs euh, 15 ans, 16 ans, 17 ans ici sur notre sol congolais qu les, vraiment qu'on les ait avec nous Apparemment, nous, on a raté tant de joueurs, grands joueurs comme de Romelu Lukaku, Mais la Côte d'Ivoire ne rate pas de grands joueurs qu'il a. Moi, je vis ça au Nauru Fizara. Il est né en Angleterre, mais il a préféré des joueurs en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi nous, au Congo, nous ratons réellement nos joueurs Vous êtes né en France. On ne sait pas trop comment vous, les gens, vous êtes né à l'étranger. Vous n'aimez pas réellement défendre les couleurs de vos switches Pourquoi, en fait euh, Ce qui est important, c'est que... bon, C'est aussi... Quelque chose de culturel, vous voyez euh, Si le joueur, dès le plus jeune âge, il baigne dans une atmosphère familiale, là où on l'habitue on déjà à venir au Congo, à voir la réalité du Congo, à aimer son pays d'origine, il aura facilité, euh, lorsqu'il aura l'opportunité, de défendre les couleurs de son pays d'origine. Contrairement à un joueur qui est à l'extérieur, qui n'est jamais venu sur le sol de son pays, qui l'entend que euh, par parcimonie, et pour lui c'est quelque chose de tout à fait abstrait. Après, il faut se dire aussi à certaines réalités, euh, l'organisation, les moyens mis à disposition. Oui, la fédération ivoirienne met vraiment les moyens pour que ces joueurs soient dans le confort euh, le, optimal. Nous, on, on, on travaille encore, on fait des efforts, mais on n'est pas encore au niveau de certaines de ces nations-là dans la prise en charge des joueurs. <rire> vraiment on n'est pas encore là pour euh, prendre de, de jouer en charge c'est vraiment assez bidon 21 e siècle donc un pays de 80 millions d'habitants n'arrive pas toujours à jouer la coupe du monde ah, c'est waouh c'est vraiment dingue c'est vraiment dingue. on a réellement besoin on a réellement besoin moi j'encourage mes hardis sont des gens qui l'a fait devait travailler avec des, des telles personnes en fait que football on a des qu'il qui ont des moi je trouve ça assez assez bisounous. quand je vois le pays comme l'Angola les togo ils ont joué la coupe du monde en 2006 nous jusque là 21e mission, on n'a pas encore joué la Coupe du Monde c'est vraiment, c'est trop dingue voyons réellement voir votre façon de faire des choses, on a besoin des gens comme eux en fait l'air expertif pour permettre notre équipe nationale à aller réellement de l'avant parce que le Congo c'est un grand pays nous méritons trop, nous méritons réellement des très très bonnes choses donc voilà, du coup déjà prépénassouk à l'émission alors alors de comment pouvez-vous joindre vous êtes résident à la région parisienne je suis effectivement résident en, en région parisienne, on peut me joindre par différents euh, canaux. J'ai déjà euh, toute une cellule, tout un staff qui reste ici à Kinshasa pour assurer la continuité de mes activités quand je ne suis pas là. Mmh. Donc il y a différents numéros qu'on pourra euh, afficher euh, sur l'émission. Moi-même, je reste disponible, j'ai euh, mon adresse mail professionnelle euh, qui est traitée, euh, sur lequel on, on est très réactif. Mmh. Et euh, moi-même physiquement, je suis présent, je viens assez fréquemment euh, ouais. ici euh, à Kinshasa et je suis tout à fait ouvert et abordable pour discuter de tous les sujets. Alors, abordable pour tous les sujets. Alors, ici à Kinshasa, vous avez quelqu'un à qui on peut avoir facilement pour, pour vous parler au commun Oui, bien sûr. Euh, déjà, euh, j'en je, profite pour te remercier Iflek à chaque fois pour cette, cette invitation. Tu peux être l'un de mes relais ici. Et j'ai uh, Benny Demba qui travaille avec moi mm -hmm. uh, depuis maintenant plusieurs années, uh, qui uh, observe les matchs pour moi, qui assure vraiment un suivi uh, uh, sur le plan uh, uh, d'observation des joueurs et des championnats. Il, il voit pratiquement tous les matchs uh, de la ligne à foot, si ce n'est pas physiquement à travers… Uh, ce qui est diffusé euh, à la télé. Ok, voilà. Bon, bon lundi euh, Hardy Luzou, la lobby manager, euh, manager des joueurs, des joueurs à la PCB sur information. Alors, M. Hardy, euh, euh, quelle question, euh, quelle une question que vous aimez qu'on qu'on vous la pose, mais on n'a pas pu poser, euh, que vous-même pouvez la poser, vous donner directement votre réponse rapidement et bien entendu. on a on a on a abordé euh, pas mal de sujets qui étaient intéressants et moi j'en profite encore une fois de plus toujours pour euh, remercier euh, mm -hmm. pour euh, ce, ce, ce canal de diffusion qui nous qui nous permet encore une fois de d'éclairer euh, l'opinion de pouvoir échanger sur ces thématiques là et puis euh, les, les remerciements juste toujours euh, bien remercier les personnes qui sont autour de moi mm -hmm. euh, un clin d'œil à Nesquins qui est bano euh, C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc euh, j'aime toujours euh, le, le citer, remercier toute ma famille, Jonathan Luzolo, Greg Luzolo, la grande famille euh, d'Emba, et puis euh, ma petite sœur aussi, Nelvingoma. Voilà. Ok, vraiment merci beaucoup Akebano. Okay, Kibano okay, moi je t'attends au Congo, à Kishasa pour les matchs euh, face à l'Angola, ça sera au mois, de, euh, au, mois de, au mois de novembre, si je m'abuse. Donc, vous serez ensemble avec nous dans le plateau. C'est vraiment très, très, très... Wow. Mesdames et messieurs, que... merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous Vous bon, s'abonner réellement beaucoup dans na, na la na chaîne Nabisso. Vraiment, merci à l'équipe technique. Merci à Monsieur Prince Betika, pourquoi pas à, na, à Naomi Moussaï. Elle, c'est l'animatrice principale de notre chaîne. Donc, bien évidemment, je ne sais pas trop. Euh... Un petit clin d'œil aussi à mon oncle Patrick Diamona, euh, C'est un ancien sportif de haut niveau, un ancien boxeur euh, international. Et euh, je pense à lui directement quand je suis sur cette émission-là. Donc, euh, Toto Patrick, les gros bisous. Donc, euh, voilà, c'était Eflek Fumunani, moi, l'homme des sports, comme on m'appelle. Eflek Fumunani, Jace Jefferson, c'était le présentateur de cette émission. Portez-vous bien, qu'on se retrouve au prochain numéro, sans oublier à Béni Demba. Là, c'est mon analyse sportive préférée au Congo. Donc voilà, portez-vous bien, que les bon Dieu vous bénisse. Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas. On va se retrouver prochainement. Bye bye.